Bonjour et bienvenue à Mon Coup de cœur. Aujourd'hui, Noah nous présente... Ma ceinture. Et ça fait combien de temps que tu fais du taekwondo? Quand j'ai commencé quand j'étais 4 ans. Quand t'avais 4 ans? Et t'as quel âge maintenant? 5 ans. Wow! Est-ce que tu peux nous montrer un mouvement de taekwondo? Oui? Montre-moi. <rire> wow! <rire> Impressionnant! <rire> Pourquoi aimes-tu faire du taekwondo? Parce que c'est amusant. Est-ce que tes parents font du taekwondo aussi? Non, c'est juste moi et mon frère. Pour oh, toi et ton frère? Alors, ta ceinture est blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis au premier niveau. Wow! Alors, tu es un débutant? Est-ce qu'il y a d'autres couleurs dans la ouais. ceinture? Quelle couleur qu'il y a? Il y a jaune, uh -huh. orange, vert, bleu, wow. rouge, rouge et noir. Et noir? Et qu'est-ce que le orange veut dire? Ça veut dire qu'il est moyen. Moyen? Qu'est-ce que le noir veut dire? Ça veut dire qu'ils sont très forts. Ah oui! As-tu déjà cassé une planche de bois avec ta main? Oui. Ah oui! Wow! Comment tu fais ça? C'est comme ça. Comme ça. Et après? Piou! Alors, pour terminer, Noah, peux-tu nous montrer ta prise préférée? Mmh. Oui? Vas-y. Wow! Super! Mmh. <rire> Merci de nous avoir présenté ton coup de cœur, Noah. <rire> Et toi, quel est ton coup de cœur